Jean de l'internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien sûr aujourd'hui je vous le problème de mon pays personnes personne parce que je n'ai pas d'amis comme vous pouvez le voir au titre les amis Un autre pillage de coeur aujourd'hui Donc euh, en fait je sais que vous voyez beaucoup de pillage de coeur en ce moment Vous devez vous dire ouais mais c'est grave chiant les coins des pillages de bla bla En fait le truc c'est que euh, Onyx Freeze dans ma faction il fait ses vidéos euh, basées sur ça en fait Nous ses vidéos c'est vraiment juste le pillage etc et à chaque fois il me TP et puis je règle de mon côté et lui il règle de son côté Donc si vous voulez voir, je crois que lui doit montrer dans ses vidéos comment il crache les bases, etc. Si vous voulez voir comment il rentre dans les bases, allez voir sa chaîne YouTube, je vais la mettre en lien dans le top commentaire. Je vais, je vais, vais Il va commenter ma chaîne, puis je vais l'épingler, donc allez voir Et puis aussi, euh, j'espère que ce pillage là va vous faire plaisir, c'était le pillage de la Cosa Qui était à l'époque, euh, à l'époque je dis ça comme c'était Yanta La Cosa était 8ème je crois Là, c'est la résistance qui est 8 ils sont descendus à la 17ème position, donc on leur a volé quasiment 2000 points, donc euh, voilà, et euh, on a eu du pvp contre lui, là, de tueur quelque chose, on a pvp contre lui, et euh, aussi un autre gars qui s'appelait... Euh, Tazo, Tazon X Donc on a pvp contre ces deux gars là C'était plutôt intéressant euh, Est-ce qu'il y en a un qui est drop Je sais pas Vous allez devoir voir la vidéo pour le savoir Mais s'il vous plaît Allez vraiment voir la chaîne de Nix. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube aussi Parce que j'ai vu qu'il y avait 37% des gens qui regardaient mes vidéos Qui n'étaient pas abonnés. C'est quoi ça les amis What the fuck Abonnez-vous quoi Sur ce Je vous laisse sur la vidéo du pillage de coeur Je vous aime Adieu la cause Ils sont combien au classement 8ème ah, Koza Ah, d'accord. Il y a qui dans cette faction Teko... Balne... Bon, il y a personne que je connais de, de pseudo. Et c'est qui qui est connecté euh, Un random, un non, non gradé. Donc, okay, ok. Je suis dans le cœur, tu veux te TP TP à Onyx. Comme d'habitude, Onyx, il lui use bug tous les cœurs du monde. On sait pas comment, il cheap Mais bon, c'est pas grave, voilà. Attends, Bah, tu re-TP toi parce que Neizo, il me spam. Oh, fils de pute de Neizo, là, comme d'habitude, gros. Sérieux, gars, mec voilà, donc là dans le petit cœur avec icône et zéro. F-Map. Ah ouais, putain, quand même, tu t'es bien fait chier, gros. Je suis rentré là-dedans Je fais péter sur le en premier pour qu'on puisse récupérer la spacer ci vu que ça a fait un peu de chine, tu vois. 19 points par Clipper, gros. Bah ouais, mec. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti. Pourvu qu'ils viennent ce fight, là. Parce que moi, je suis stuff, hein. Je suis plus fight. avec Moi aussi, je Moi aussi, je me suis suis. Tu peux back par en haut, au moins, ou pas euh ouais ouais ouais Attends en fait là c'est moi qui récupère les points je te dis. Ils s'en fous qui qui récupère les points L'important c'est de faire péter les 4 côtés pour avoir l'aspect oxygène le plus possible Comme on ça peut on peut euh... Oh wow. What Cancer. Je pensais pas qu'elle allait tout casser comme ça Ils ont changé j'ai l'impression non Quoi Mais Non c'est chelou t'as vu comment il pète Tout à l'heure aussi ça l'a fait ça Oh fuck Ah, ah c'est ah, bon j'ai réussi à me bug dans le cœur c'est bon Ça veut dire qu'il y a un autre truc en dessous Dès que je 13 il y a encore un truc en dessous Bah vas-y essaye de lui use bug pendant que je fais péter euh, Parce que j'en ai pour longtemps après, moi. Je ferai ça après, de toute façon j'ai faut juste une underferle et je suis dans le en dessous. Oh nice t'as se bug dans le père bah non. Mais... slash trade après, après si tu veux. Ah bon te pété le dessus là. Ah merde mon bug l'a arrêté Mon bug il a pas fonctionné. Oh what Il y a quelque chose au dessus non euh, Au-dessus, il y a une grosse base. Ouais, j'ai une pas... des perles, bon, j'ai bien truc. Si t'as pas beaucoup de FPS, c'est normal. Ils ont fait. Il euh, y a au moins 10 chunks de. juste de farm de à cactus. Ça va, j'ai 120 FPS et je règle donc ça va. Ah, okay, j'ai 120 FPS. J'adore quand le bug est réussi comme ça là sur le bord du, du cœur. Je, je sais là, pas, des fois j'arrive à me faire bugger pour pas que je prenne de cap... knockback. Regarde, ah là j'en ai pris. Au moment que j'ai dit regarde, j'en ai pris, tu sais. <rire> Normalement il y a un bug comme ça, ça Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, c'est pour ça Il y a quelqu'un, il ah. y a quelqu'un Ils sont pour deux regarder, Il est pas modo, il est pas modo il est bon, Ils sont deux machin. Je vais prendre quand même une pomme cheat vu que je t'ai pas prêt et je vais pas perdre trop de coeur rapidement Focus les gars, oh, le, gars, le, gars le gars qui est low là, il prend des pommes d'or, il prend des pommes d'or, focusz-les le les en rouge, le tueur, le tueur Le tueur les gars, le tueur les gars, faut focus le tueur il est si le plus nul des deux. Gros, j'ai pas de speed. De speed. Je me demandais pourquoi j'allais pas vite, gros. Attends, je vais prendre un speed, c'est bon, on va être capable de le tuer rapidement là. On regarde, mais on est sans nul. Par exemple, ah, j'espère je qu'ils vont pas venir avec du bon stuff parce que j'ai pas de potions de repair sur moi. Ma... Ah non, j'ai pas, ouais. Vas-y, euh, Onyx, prends l'autre. Je vais aider Nezo sur l'autre gars. Comme ça, avec Nezo il est moins bien stuff que toi. Par contre, comme je règle, je lag un peu beaucoup, même. T'inquiète, okay, t'inquiète. Okay. Enfin, c'est mes FPS quoi, qui sont pas mal euh... Je devrais ouais. enlever mes creepers de ma barre en bas au cas que je les pose comme, comme un con. Ouais si je fais Les autres t'es mort là hein fais oh. oh, gaffe. les en faire pas du, des, des points on vient d'en gagner faut pas en perdre que c'est mon dernier stuff c'est Sénat Heal toi Focus le, le gars euh, Focus il tueur je vais tuer l'autre je suis à côté de lui Allez on fait libre du... J'espère juste qu'il va pas te péole en vrai. Bah, même si t'es on s'en bat les couilles. Oh, je suis grave pas Oh, par contre, gars, moi il me met trop cher. Allez, ouais, double focus sur lui. Nezo bouffe pas me shit, j'ai pas fait quelque chose. Nezo full under ou barre-toi. Ouais, barre-toi, Nezo. Ouais, les... Tu arrives pas là. Reviens avec un meilleur stuff, t'as pas Ouais, bah, je vais un petit tas dans le dossier. C'est ça va pas trop cher. Quoi. En plus c'est en moins 30%. Hein, Attends mais en fait je suis en train de réfléchir. On va pouvoir les bloquer en fait je crois. Si je fais péter tout le à côté ils pourront pas se taper sur le coeur Nous on va se tomber sur le cœur, on va pouvoir péter le cœur. Ils vont toujours être dans l'eau à bas Ils pourront juste nous plaire dessus en fait. Ah ils pourront tuer les creeps en fait. Ouais c'est vrai. J'ai ouais, pas regardé. Je bouffe pomme d'or deux secondes. Ils pensent vraiment qu'ils vont gagner euh, je 10, crois qu Tu me dis si tu veux tp Nezo. Ils il temporisent Ouais c'est bon ils gagnent du temps Peut-être qu'il y a des gars, leur fac va se connecter aussi on sait pas Moi je peux pas que j'ai trois stacks d'under, j'ai full under vers le haut suis... C'est dommage en fait, j'aurais ai... bien aimé euh, pouvoir en fait, faire péter plus, de plus. Y a des comme ça et bah plus, plus haut c'est que ça en fait Il y, y a que ça Mais en fait s'ils mettent pas deux de hauteur en fait c'est facile Oh allez <rire> micro micro micro micro micro Il se met un pan. C'est qui gros? C'est euh, Cree. Cree, mute-toi. Reste muté gros, ouais. Non, règle en fait, gros. C'est en même temps. Bro, il perd aucun dégât lui. Ta zone là, il est. Euh, il, est pas, il est pas P4 lui. Euh, le, le tueur HH il est pas HHT P4, je dirais il prend trop cher. Si, il est P4, mais je sais pas, genre c'est bizarre. Oh, regarde l'autre, Regarde l'autre, tape l'autre, tu vas voir, oh. l'autre il tape, il prend 0 dégâts. Et lui il prend masse de dégâts. Peut-être parce qu'il a pris ouais, un peu de mal, genre. Eh, je déteste mes PVP dans l'eau, c'est un truc de baiser. Il a du résistance, donc il a du résistance. en micro. Un de quoi là eh, en PVP, on est en train d'attaquer un curse si tu veux venir te TP pour PVP avec nous. Hein. Il est full TP. Ok, y en a un qui est back. en a un qui est back. a juste lui, il juste lui. L'autre il a back tu le as bien, je te faire des coups non non. non non non ça sert à rien S'il va... casse les creeps ça coûte quasiment bien un creeper Donc on est mieux de le chase De le, le frapper Cry ouais. fait toi au pire Nez aussi Voilà. Ouais, arrive. il me l'a mis Et mon casse qui a 4 fourni, pour un 5 euh, Et pas il me voit pas moi Ah moi non donc, plus je te oui. vois pas Ah il y a quelqu'un qui vient de me frapper C'est zone non Ouais Il y en a un autre non non il est tout seul il est tout seul Ouais il est tout seul parce que je regarde il s'en met la tête Ecco CP Ouais il est trop con le gars Mais t'as vu là, comment il lui prend, lui prend pas de.. T'as vu comment il prend pas de dégâts lui pourtant il a un p ouais. 4 On a à 3 space 8 dessus et il prend il prend rien Il avait du résistance d'une pomme suite Ah non. ouais regarde là il prend cher là il prend cher Ouais les gars je fais du DCPS. Là je suis à oui, deux oui. doigts pas Je suis à deux doigts sur ma souris j'en crois Vous, Vous en voulez de l'air les gars ou pas Non c'est bon on va prendre nickel Ah bon, on sait de te frapper. Regarde, il me focus. Ah <rire> oh, putain. Ouais, tellement, tellement mais sur lui pour éviter qu'il en ouais. je sais pas si on a. Non, Nezo il est moins bon, stuff que moi, mais bon. Bah il voit pas, peut-être. Moi je ah, suis assez bon, je vois Nezo. Ouais, Nezo, tu t'es bien, stuff en vrai. Ouais, c'est mon dernier meilleur stuff. C'est quoi que t'as comme plastron Face. Et pantalon, t'as quoi Je mettais. Ça va, ok. Ouais, non, les gars, le gars, il a des potions de quelque chose, de repair, regen ou quelque chose, c'est pas possible. Ah voilà, que Allez go, go péter Ça c'est un piège qui peut vous grave le coup par contre Bah ouais à 17 points de creeper euh, J'en veux des comme ça tous les jours quoi Nice Le gars il m'a un PGG est passé deuxième. Bonny encore frappé. <rire> bon les gars en tout cas si vous voulez euh, que je pique des... que, que, je, eh, je que... Des bases pour vous, euh, <rire> <MP> moi euh. <rire> Je prends 90% des points du coeur, je vous laisse les 10%. <rire> <rire> On fait 50-50. Hein. Je rentre dans tous les coeurs. Là il y avait deux couches de space aussi. Ah non il y en avait qu'une. Non il y en avait deux. Non, non une, il y en avait une. une. Alors en fait ils comprennent pas que ça sert à rien parce qu'on peut usebc tp hein. Ça je l'ai fait tout seul en plus le usebc tp tout seul du set -o, du set -o, Tu fais slash home tp Je serais passé par en dessous j'aurais full under aussi C'est un peu bête de faire comme ça On mais... m'entend Ouais salut j'ai l'homme Ok un stack de creeper posé les gars Nice Je pose le deuxième et c'est parti Bon allez Ils, ont plus ils sont plus. partis, ils étaient au dessus mais ils sont partis les deux de il n'y en, en a plus qu'un de KO, le tueur il est à déco rage quit, désolé, Il s'encoeur, il rage-quitte Icon c'est le bottes que tu portes là Ouais Bah en tout cas désolé à la cause Tu les avais euh, pas renommé euh, non. Les les non Non non, tu les avais pas Non pas GG à eux, ils m'ont focus, ils sont pas gentils <rire> Ouais pas GG, ils m'ont break mon, mon focus moi j'ai à peine pris un coup à chaleur, la Pourquoi tu nous racontes ta vie en fait? <rire> voilà, <Des rire> Allez en plus, je crois que tu es resté dans, dans, dans le truc où il faut tu te quilles. Il va ou pas? Non, pas encore. On a 12 300 points et. Ça fait deux coeurs qu'on attaque aujourd'hui c'est ça Non. Ouais. L'autre d'avant on l'a ouais. mis j'ai le moins de 20k je crois. J'en ai un autre encore après hein, mais bon. J'ai combien de points Euh ils ont 3, Euh attends je vais dire ça. Je vais pas dire le nom de la faction mais. Ils ont.. Ils sont. Ils ont 60 000... euh. 000... quelques. Enfin, un Allez. peu plus de 6500 points. J'ai des creepers après, on y va. Dis pas le nom de la faction euh... J'en ai 20 creeper Au pire, Icon, sinon tu, tu, tu, tu faut sauver des Africains et tout. Et puis après, c'est bon. Oh, okay. Je vais peut-être faire un live, live aujourd'hui. Je vais euh, peut-être faire un live okay. aujourd'hui. Ouais. Onyx, quoi il y a, il y a pas de cashier ou 6003 Non, j'ai mis 3005 au Il va peut-être me manquer un creeper vu que je pense que le gars en a tué un quand j'en ai posé un tout à l'heure. Par contre, la reset, ils, vont, ils ont un peu le seum, je pense. Euh, Vas-y, mettez un, un creeper. Hein. Vas-y, je attends, mets. Attends, attends, ouais, ouais. J'en ai encore 19. Hein. T'inquiète, je te dis, je vais aller mettre toutes les miens et s'il si y en manque. Oups. C'est hein. bon, c'est bon, t'as donné. Plus 12, ouais, mec. Oh, nice. C'est plus ouais, en rentable que le pillage de tout à l'heure, Sam. Parce qu'en en fait, le même maintenant, on est quand même encore en train de gagner les plus 12 à chaque fois. Ouais, ouais. ouais tout à l'heure, on était au plus 8. On est passé oui. à 12 720. On a mis... 700 points de plus que les autres Ah on va bientôt péter Ah il a encore 12 crites il est mort éloigne toi Nix. Ça va mettre GG Icons dans le chat Mais <rire> Iso il va directement sur le cœur là Moi je me mets en Eh Je même pas fait gaffe mais il y a Kree ouais. Dernier cri normalement 8 euh, Dernier 17 scénarium, Allez, moi. Non, tiens, Icon, faut le mettre dans le coeur. C'est cool, qu'est-ce que ça dit Ça dit la faction Fortnite, arrobas Icon, ça a cassé le cœur de la faction Cosa. Putain, c'est cool comment ça a le met en vrai. Tiens, Icon, je te donne des trucs pour mettre dans le coeur. Vas-y, donne. En fait, tu récupères toujours pas les pièces, je sais pas. Non, c'est de la ah. merde ça. Tu gaspilles 100 euros de, de PV pour avoir des creepers, euh, pour finalement. euh... Bon, ça va. Slash euh, ouais. Pas, ouais. On me base, je vais remplir le cœur de minerai